Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo News. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un nouvel événement qui a déjà débuté sur Halo Infinite. Le Cyber Shutdown donne son coup d'envoi et sera disponible du 18 au 31 janvier. Il fonctionne sur le même principe que Tenrai et Winter Contingency, en vous proposant de nouveaux cosmétiques et plaques d'armure à déverrouiller gratuitement tout au long de ces 10 niveaux. En plus, ce nouvel événement vous propose une toute nouvelle playlist, Usure le mode Usure est tout nouveau sur Halo Infinite et sur Halo. C'est un mode de jeu voisin du mode élimination de Halo 5 Guardians. Dans le mode élimination, chaque joueur avait une seule vie par manche et il fallait parvenir à être le dernier survivant. C'était un petit peu un Battle Royale en mode petite équipe avant que le Battle Royale n'existe vraiment. Dans le mode Usure, il y a une différence notable, vous pourrez réanimer vos alliés avec un stock de 8 vies. Il y a d'ailleurs un succès sur Halo Infinite vous invitant à réanimer des alliés. Les chasseurs de G-score vont pouvoir s'amuser. Avant de vous laisser, il faut que je vous parle de la boutique. La boutique de Halo Infinite a été revue avec de nouveaux équipements d'armure correspondant à l'événement Cyber Shoutdown. Et de plus, c'est à partir de cette semaine que 343 Industries modifie les tarifs de la boutique suite au retour des joueurs. Les prix des packs seront notamment revus à la baisse. Je le rappelle, cet événement est déjà disponible et se terminera le 31 janvier. Ce sont 10 nouveaux niveaux qui sont à votre disposition avec quelques cosmétiques à acquérir gratuitement. On se retrouve très vite pour continuer de parler d'Allo. A très bientôt et vive Allo